Bonsoir Pascal Perry. Bonsoir. Économiste auteur de SNCF, un scandale français. Face à vous, Pascal Perry, consultant économique de RMC, spécialiste des transports. Bonjour Pascal, Bonjour. merci d'être là. Avec Pascal Perry, qui est économiste auteur de SNCF, un scandale français. À mes invités, Pascal Perry, économiste. Pascal Perry, économiste. Selon cet économiste. Il y a deux solutions. Soit on considère qu'il ne faut pas déserter un certain nombre de lignes et on accepte d'en payer le prix. Mais si les trains s'arrêtent de fonctionner, de rouler pendant 15 jours, ah oui, je ben vous là. donne rendez-vous 15 jours après. Pascal Péry, Pascal Péry, Pascal Péry. C'est vrai que le soupçon alimente la société du doute et je pense qu'on doit tout faire pour en sortir. cest à l'ambition d'une enquête, c'est la recherche de la vérité. La, la montagne, hein, les Alpes, le Jura, les Vosges, le Massif central, les Pyrénées, on devrait être un grand pays de, de, de sport divers. C'est pas, pas tout à fait le cas. Pourquoi bah Parce que la compétition, c'est pas un truc qui est dans l'esprit des Français. La stratégie, c'est l'occupation sans droit ni titre de, de, de, de territoire, c'est l'installation d'une situation de Rapport de force avec le politique, souvent devant les caméras de la télévision, pour prendre l'opinion à témoin. Il y a la question, la problématique de la crédibilité. Il ne faudrait pas que le Paris Saint-Germain échoue à nouveau Pascal Péry, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Parlons de la dernière information, information de la nuit. Ouais. Évacuation, opération d'évacuation à Bure. Bonjour. Rebonjour. Bon, nous parlons de Marion Maréchal Le Pen. Rebonjour. Rebonjour. Re bon, on va encore parler de Laurent Wauquiez, puis c'est fini après, hein. Bonjour les amis, Stop Intox vous donne rendez-vous chaque jour au salon de l'agriculture sur le stand Village Semences. C'est du 24 février au 4 mars. Pendant une heure, à partir de 16h, nous allons parler agriculture, alimentation, bio ou pas bio, statut des agriculteurs, enfin tous les sujets qui concernent l'agriculture et l'alimentation. En fait, nous allons parler de vous.